Bonjour à tous, nous sommes le samedi 8 août 2020, la semaine a été assez active en ce qui concerne les métaux précieux, l'or et surtout l'argent, mais les deux dans le fond, on avait cassé les résistances qui étaient de 1800 pour l'or et 18 et... je ne me souviens pas quelque chose, de toute façon on d'une manière assez euh, puissante. Donc, on est en bull market. Ça fait longtemps qu'on est en bull market, mais là, vraiment, au niveau de l'argent, c'est une confirmation assez, assez évidente. Là, ce que, ce, cette vidéo, ce que j'aimerais qu'on développe, c'est sûr que l'art, comme je vous avais dit dans mes dernières vidéos, on est dans, bull, dans un bull market au niveau de l'art. Et plus, plus le, le niveau de montée va s'accentuer, plus les médias traditionnels vont en parler et ce que ça va faire, ça va alimenter la hausse. On va avoir des corrections, on va avoir des corrections, c'est sûr, sûr, sûr, en cours de montée, mais les médias traditionnels, déjà avec le, le, cette étape qui est très, très importante psychologiquement, c'est le 2000$ au niveau de l'or qui a été franchi, donc avec ça, on. on, on on va commencer à parler des, de l'or et tout, et euh, c'est sûr qu'en cours de route, peut-être qu'on va connaître une consolidation bientôt, là, parce que c'est allé très, très, très rapidement. Donc, euh, j'aimerais qu'on parle de l'or, de l'argent, bien entendu, parce que c'est, euh, je pense que c'est la nouvelle de la semaine. Au niveau de, euh, de, des autres indices, le Nasdaq, nouveau record... Euh, euh, Standard Poor's n'a pas encore battu son ancien record, mais ça va venir parce que la Fed comme seule solution injecte des capitaux dans le marché, euh, de, leur, euh, de, de la monnaie, de la monnaie de singe, donc euh, en pensant que ça va améliorer encore euh, la situation économique et euh, en ce moment la bourse et euh, les données économiques, l'économie réelle, euh, sont absolument déconnectés, euh, l'économie réelle est absolument gelée, il n'y a plus rien qui fonctionne. Oui, il y a quelque chose, il y a quand même des entreprises qui fonctionnent, mais si vous regardez la vélocité de la monnaie, la vélocité de la monnaie, c'est terrible, et ça ne fonctionne plus. Il y, y, y a vraiment, euh, je vous avais montré le graphique dans la dernière vidéo, euh, la vélocité de la monnaie, dans le fond, ça se trouve être la vitesse euh, à laquelle la, la, la monnaie circule dans le, le système, euh, la formule, c'est, euh, je, je vous avais dit que je me souvenais plus, la formule c'est très très simple, c'est euh, M2 qui est la masse monétaire multipliée par V qui égale le produit intérieur brut. Donc euh, la vélocité de la monnaie, euh, V égale euh, produit intérieur brut euh, divisé par la masse monétaire, M2 qui se trouve être toute la masse monétaire, autant celle qu'on utilise que les banques utilisent, euh, les, euh, les, euh, les, euh, les bons du trésor, donc... Euh, c'est surtout la vélocité de la monnaie, on injecte, on pensait que les, euh, utili les nouveaux utilisateurs de cette monnaie euh, feraient en sorte que l'économie repartirait euh, rapidement, euh, au lieu de ça, on, euh, ceux qui ont des surplus euh, achètent des actions, aux États-Unis en tout cas, c'est ce qui arrive, euh, les, les surplus euh, soit passent à l'économie, économisent euh, plus, payent leurs dettes ou achètent des actions, en gros. Par contre, les personnes les plus pauvres, encore c'est un une réalité qui me choque vraiment, mais quand même, c'est une réalité qui perdure depuis des années et c'est encore plus vrai. Les plus pauvres euh, euh, n'ont pas d'avantages. Oui, ils vont avoir un peu des avantages à court terme, mais de toute façon, aux États-Unis, c'est encore ça. Euh, les programmes vont être rallongés au niveau du, de l'assurance chômage, peut-être moins généreux à ce niveau-là, mais euh, au niveau du Canada, euh, c'est pas la PCU, mais c'est un autre assurance chômage. Euh, mais les gouvernements n'auront pas le choix parce que tout ce qui est Connaissent, les banques centrales, je parle bien, tout ce qu'ils connaissent pour essayer de repartir la machine, euh, c'est mettre de l'argent dans, dans le système. Et dans le fond, euh, le barrage Hoover, au moins, avait la... la, la, la ça, c'était en 1933, 32-33, avec Roosevelt, euh, parce que Hoover euh, a, a vraiment attendu avant d'intervenir dans, dans l'économie. On appelait le borrage, le borrage Hoover en l'honneur de ce président-là, qui était quand même un président... Euh, euh, qui avait des, des valeurs euh, assez euh, euh, économiques, là. <rire> même euh, peu, peut-être euh, le laisser aller euh, de l'économie. En tout euh, Roosevelt euh, a in injecté, lui, euh, de l'argent directement dans un, une infrastructure qui est devenue le, un barrage très, très essentiel aux États-Unis, surtout euh, Las Vegas, puis tout ça. Donc, euh, donc aujourd'hui, on voit pas euh, ça dans, dans, dans notre réalité. C'est sûr qu'on a parlé de qu'on va réinjecter de l'argent dans les euh, euh, les infrastructures aux États-Unis, mais c'est pas encore fait. Tout ce qu'on fait, c'est qu on injecte des capitaux. Dans le fond, c'est pour aussi sauver les banques. Euh, c'est carrément ça. Euh, donc, euh, l'économie les, les, euh, réelle euh, en profite pas. On a beaucoup beaucoup de faillites. Euh, on, on, puis, ça commence malheureusement parce que cet automne, ça va être encore plus. Euh, les, euh, on, on voit ici, en tout cas au Canada, des boutiques euh, comme les centres euh, d'achats je donne pas cher de ça à cause du coronavirus, à cause de ben, coronavirus. à cause surtout des conséquences de, de, de ce qu'on fait face à. Au coronavirus, je pense qu'il y a de l'exagération là-dedans, on paralyse l'économie. Et puis là, ce qui arrive en ce moment, là, avant de tomber dans nos graphiques puis euh, ce que je veux vous montrer aussi, ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on pense que euh, le coronavirus euh, est la source du problème. Pas du tout. Euh, je vous le répète, je l'ai dit la dernière fois, le coronavirus n'est pas la source du problème au niveau de l'économie. Parce que, je vous le répète encore, euh, la crise des ripots avait démarré, démarré en septembre, même avant ça. Dans le fond, le problème euh, est vraiment, euh, provient vraiment de, de, de nombreuses années. En 2000, c'était le début, mais en 2008, après le, le, les, la faillite... Euh, les faillites et tout ça, on a com commencé à, à prendre ce chemin-là pour essayer de repartir l'économie en éjectant de, de la monnaie. Ça a fonctionné, ça a fonctionné jusqu'en mars 2020 et le coronavirus est arrivé, mais il était déjà là. Mais on n'en parlait pas beaucoup parce que, dans le fond, et la Libye est arrivée juste à temps. Et, et c'est pour ça encore, j'ai étudié cette semaine, je suis allé sur bas. Vous pouvez le faire vous-même, World Economic Forum, le forum de, ben, c'est sur le forum de Davos qui s'en vient. Ce qu'on veut faire, tout simplement, vous lisez ça en, en résumé. Là, je peux vous donner un résumé très, très simple de ce qu'il va y avoir au forum de Davos. Dans le fond, on parle du grand reset monétaire. On est en train de faire accepter euh, à la planète en entier. Il euh, y en a des personnes qui sont un peu, bon, on dit conspirationnistes. Là, je ne vous parle pas de conspiration. Allez le voir vous-même. Ce que je vais vous apprendre ne vous, vous, vous donnera rien de plus que ce que vous allez voir vous-même de vos yeux sur le, le World Economic Forum, qui se trouve être le forum de Davos qui s'en vient en janvier 2021. Et bien Tout simplement, ce que ça va faire, ce forum-là, c'est... Ben, ça va faire en sorte que les grandes nations vont se rassembler euh, de la planète et on va euh, élaborer de nouveaux plans pour euh, les dettes. Les dettes euh, ben, aux États-Unis, c'est des dettes étudiantes, dettes euh, de carte de crédit, dettes automobiles. Ça, c'est aux États-Unis. Ouais, dans d'autres pays, c'est ben, un peu partout aussi euh, au Canada. Ici, euh, les citoyens, la majorité des citoyens sont super endettés. Donc, euh, on parle de remise de dettes de pays, ça c'est sûr, il va y avoir des remises de dette au niveau des pays qui sont sur le bord ou même qui sont en train de faire faillite mais euh, il va y avoir aussi probablement des remises de dettes sur des individus. Euh, je pense aux pré-étudiants, ça c'est presque sûr, en tout cas, il va y avoir une partie qui va de remise de dettes là aux États-Unis, c'est ce que je pense. Et on va parler du salaire de base universel, ça c'est officiel, on en parle déjà, on l'a appliqué un peu euh, en ce moment, et aux États-Unis ça se parle beaucoup, beaucoup, et je pense que c'est ce qu'on va mettre en place, un salaire de base universel. Au niveau de, de la technologie, c'est officiel que le fait qu'on qu nous a confinés, euh, qu'on nous encourage à rester chez nous, à moins <rire> à être participants de l'économie, euh, dans le fond, on vous dit, on nous dit carrément, ben, allez dans les boutiques du magasin, mais restez pas trop longtemps, et puis achetez ce que vous avez besoin, mais ben allez-vous-en. Euh, c'est pas comme ça que fonctionne l'économie. L'économie, ça se trouve être euh, un échange. Euh, c'est même pas une question d'argent, c'est un échange entre les individus. L'économie veut dire s'occuper de sa maison. Donc, lorsqu'on va dans un un endroit où on nous présente des produits, euh, c'est pas simplement le fait d'acheter et de s'en aller. Et il se trouve avoir euh, le magasinage qu'on appelle, ça se trouve être, ça ça fait euh, partie euh, intégrale de de l'économie. Donc, euh, lorsqu'on va magasiner, on va, bon, je dirais pas euh, jusqu'à ça, mais un peu, oui, pour plusieurs, on on, on va vivre une expérience. Et c'est important au niveau euh, des boutiques, au niveau des restaurants, au niveau de, euh, bon, plusieurs euh, endroits où on on, on, on vit une expérience, tout simplement. Et puis là, on n'a on, on presque plus la possibilité euh, de vivre cette expérience-là, surtout avec les masques qui sont remis en doute, d'ailleurs, par des experts. Je, on n'a pas le temps de regarder ça. Mais euh, non, c'est ça. On veut confiner les personnes. Et euh, c'est sûr que, comme on parle de 5G, hein, les, certains conspirationnistes disent que c'est pour nous faire avaler le 5G. On nous a fait avaler le 3G, le, ça, ça a passé, le 4G, ça a passé, le 5G, ça va passer. Le problème est pas là. C'est pas au niveau de la 5G, on va, on, on va l'utiliser dans, dans quelques années. C'est sûr, sûr, sûr. Euh, je, je veux pas, euh, mais je vous dis réellement, on va l'utiliser. C'est rien qu'au niveau de l'économie, je, je me demande, puis j'analyse beaucoup savoir comment que ça va solder, là, comment qu'on va vivre ça cette nouvelle réalité économique, donc euh, ça va être à suivre, c'est pour ça que dans le fond je vais essayer de vous tenir au courant au niveau du sommet de Davos, que ça, ça va s'en venir, le grand reset qui va consister à, à des remises de dettes, puis euh, allez sur le, le site là, que je vous avais montré dans ma dernière vidéo, vous allez, vous allez voir que c'est plus que simplement un, un, un, une remise de dettes, c'est tout le système économique, toute la planète, en fin du compte, la structure de la planète, les paradigmes qui existent aujourd'hui, qu'on aujourd qu veut changer parce qu'on dit qu on veut avoir une société plus égalitaire, on veut avoir une société qui ait plus de, de personnes qui participent à cette dite société d'économie, on veut que tout le monde soit égal, mais la réalité, c'est pas ça. C'est un peu, c'est la même pensée que les démocrates aux États-Unis, c'est du communiste, mais... Dans le fond du communiste, les systèmes communistes, là, depuis euh, une centaine d'années, ça n'a pas été une, une réussite. Vraiment pas avec Mao Tse-Tung, avec euh, ben, c'est sûr, euh, <rire> Staline. Ça n'a pas été euh, une réussite. Avec euh, Pol Pot au niveau des rouge ça n'a pas été une réussite. Euh, on, on a plusieurs systèmes euh, économiques euh, basés sur le, le, le, le communisme, parce que dans le fond, c'est plus que simplement l'économie, c'est des idéologies. On... on, on on dit aux personnes de cette population-là de penser, de, de, la Chine, ou si j'oublie, mais on dit aux personnes de penser d'une manière euh, globale de, de, de, de tous les habitants qui font partie de la collectivité. Et l'individu n'a pas d'importance. Donc, on décide qu'est-ce qu'il doit penser, qu'est-ce qu'il doit. Euh, Bon, on n'ira pas jusqu'à là. Penser, manger, comment il doit se vêtir. Euh, on, on décide de tout. Euh, et au contraire, nous, euh, aux États-Unis, je parle Canada, États-Unis, plusieurs pays, euh, l'Europe aussi, euh, vous aussi en Europe, ceux qui, mes amis européens qui m'écoutent euh, régulièrement, euh, vous aussi en Europe, euh, il faut, euh, la tendance est d'embarquer dans un système qui est comme ça. Il y a plusieurs raisons et c'est les inégalités économiques et je le comprends. Absolument, Je comprends absolument ces inégalités économiques-là. on va aller voir les rapports. On va commencer par, euh, justement, avant d'aller dans, dans ça, et puis en dernier, on va, c'est sûr, bien bien sûr, aller voir les graphiques, comme d'habitude. On va aller voir l'or, l'argent, le dollar américain aussi, que, qui est très, très important. Le Nasdaq est de, à des nouveaux sommets et qui fait peur. Donc, euh, on commence avec, euh, ça se trouve être une nouvelle que j'ai c'est CBS, euh, les restaurants font pression sur le congrès pour une bouée de sauvetage euh, de 125 milliards alors que des milliers de personnes, ris euh, des, des milliers de personnes risquent de la fermeture, c'est un article qui parle justement, euh, il y en a plein d'articles qui parlent de ça en ce moment, ce qui, au niveau des services surtout, euh, de la restauration, au niveau des boutiques, euh, c'est dramatique et on parle dans l'article rapidement que la moitié des restaurants pourraient euh, fermer euh, ça serait vraiment, vraiment pas surprenant. Et euh, lorsque je parle, euh, oui, des restaurants, mais plus que ça, c'est des boutiques. C'est tout ce qui n'est pas... Euh euh, qui s'adaptent pas aussi à la nouvelle réalité parce que c'est sûr que peu importe euh, moi j'ai entendu parler d'histoires de, de personnes qui, euh, qui qui ont des restaurants ou qui ont changé complètement leur mentalité et ce que j'ai entendu il y a deux jours euh, euh, c'est un petit restaurant qui fait maintenant rien que de la livraison euh, et euh, du, euh, des préparations euh, il a jamais fait de l'argent comme il en fait là euh, la mentalité a changé vu qu'on nous encourage à rester confinés. Ben là c'est ça. On se trouve à avoir des euh, des gagnants et des perdants. Donc ici euh, c'est au niveau c'est un article que j'ai pris sur Zero Edge. Les inégalités n'ont jamais été aussi grandes. Les actifs financiers ont atteint des records de 620% du PIB. 620% du PIB. Ça c'est au niveau des États-Unis. Donc euh, c'est un petit graphique euh, la croissance du PIB mais c'est euh, euh, private sector financier les actifs financiers euh, euh, face au pourcentage du PIB c'est effrayant dans le fond l'argent est stocké euh, euh, je dirais presque uniquement euh, dans des grandes entreprises euh, qui sont les fans, euh, Facebook, Apple, Amazon euh, Microsoft euh, euh, ben on a euh, Microsoft, euh, Netflix, euh, on a Tesla aussi. On a d'autres grandes entreprises, mais c'est vraiment peu comparé à tout le reste. Je vous avais montré un euh, graphique euh, la dernière fois là-dessus. On va en regarder un encore. Donc euh, là-dessus, y avait tu d'autres choses? Euh, oui. Euh, ben C'est la même chose que je vous avais dit. Euh, les stocks euh, qui sont euh, euh, dans des situations vraiment... Euh, <rire> C'était vrai. Est-ce que vous achèteriez de, du Apple, du Amazon, de, du Microsoft? En tout cas, pour moi, dans une situation comme ça, où on, on amplifie les montées, euh, je, je serais plus prudent. Euh, même plus que plus prudent, je n'en achèterais pas directement. Je prendrais pour l'instant de l'or et de l'argent. Si on arrive à un sommet, parce qu'un jour, ça va tout ce qui monte doit redescendre, et puis ça s'écroule, mais ben, on pourrait regarder les entreprises qui pourraient être intéressantes, mais ça ne se passera pas tout de suite. On est en euphorie en ce moment. On est vraiment dans une, une bulle des technologies, des cinq actions qui supportent euh, tout, tout le Standard Poor's ici, ou euh, aussi le, Nasda le Nasdaq, excusez. Donc, euh, ça, ça se trouve être les top, euh, les, les 1% depuis euh, 89, là. Euh, ça se trouve être euh, le graphique ici qui se trouve être vert, c'est les 1% euh, des valeurs les plus euh, les, les plus riches là, sur euh, les différents indices. Eux ont, cro, euh, ont connu une croissance extraordinaire. Euh, 9% de toutes les valeurs, ça c'est 1%, puis on ne parle pas de, de, de beaucoup, beaucoup de valeurs, c'est. Euh, euh, ben les, la richesse en fin du compte Puis quand on dit les valeurs, là, je veux pas dire de, nécessairement l'action, mais c'est la richesse euh, des, des 1% les plus riches parce que dans le fond, c'est les actions qui font gonfler euh, les, euh, les actifs des plus riches, par exemple euh, euh, Jeff Bezos, euh, Amazon euh, c'est euh, le fait qu'il euh, qu y ait Amazon, Alors, en tout cas il y a une... avant il était complètement, lorsque c'était pas à la bourse, c'était complètement à lui, mais là, maintenant c'est on a eu un hippo et euh, c'est allé à la bourse, donc euh, euh, lui-même, ses actifs sont... sont c'est l'homme le plus riche du monde. Donc, euh, l'actif est directement relié à la capitalisation boursière pour les individus, que ce soit Bill Gates, euh, Jeff Bezos, Warren Buffett, euh, même Elon Musk, parce que son, son action est rendue à 1400 En tout cas, c'est vraiment eux qui bénéficient de cette puissance de richesse-là et les... les les 50% des, des entreprises, des individus, tout ça, mais on voit que la croissance n'a vraiment pas été énorme, même depuis 2009, on a eu une petite croissance, mais qui n'est pas énorme. Donc, euh, vraiment, on est gonflé à fond dans les bulles, soutenu euh, impunément par la Fed. Il n'y a pas d'autre raison, c'est la Fed qui injecte euh, dans le marché. Euh, plusieurs investisseurs, donc euh, dont les investisseurs de Robin Hood, injectent encore une fois euh, dans le marché. Mais une bonne nouvelle, puis euh, là, on va finir par là, et c'est de ça que je vais vous parler, des investisseurs de Robin Hood qui euh, ont connu une croissance extraordinaire depuis la mars 2020, depuis le, le crash. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont rentrés euh, euh, ben, dans la bourse via la plateforme d'investissement Robinhood, mais en ce moment, ils sont en train de rentrer dans l'or. L'or, les minières d'or et l'argent et les minières d'argent et tout le secteur des métros précieux. Donc, ça augure très, très bien. Euh, ça, peut créer un, ben, ça va créer une immense bulle sur les actifs Orifères et argentifères, mais comme lorsqu'on regarde ça à long terme, euh, c'est pas grave, mais on pourrait connaître une bulle comme celle des te technologies ce qu'on a connu Donc, les actifs orifères et argentifères, lorsque les, les acteurs euh, qui euh, achètent des, des, ces actifs-là, surtout les jeunes de Robin Hood qui vont commencer à voir leur montée, plus qu'ils vont monter, plus qu'ils vont acheter et plus que ça va faire monter. Donc, on peut connaître vraiment des. des une bulle explosive sur l'or et l'argent. Et la Fed va encore avoir comme ça une solution d'injecter des capitaux et il va avoir l'élection américaine. Euh, si Trump euh, gagne, euh, je pense que ça va être la même montée, qui va se poursuivre au niveau de l'or, peut-être moins évidente. Et si Biden euh, euh, remporte, là ça va être vraiment l'euphorie sur les marchés boursiers, parce que lui il veut réinjecter là, euh, euh, euh, on ouvre barre ouvert et et pour l'or et l'argent, à ce niveau-là, ça serait euh, « sky is the limit ». On peut atteindre des, des sommets c'est ce qui va arriver. Donc, euh, l'or et l'argent, peu importe qui remporte, on va quand même être gagnant en étant dans le marché. Mais, comme je vous dis, il y a des corrections. Là, on a parlé beaucoup les derniers jours, là, euh, à cause du 2000$ qui a été franchi. Tout, On pourrait connaître une consolidation. Lorsque tout le monde en parle, euh, on atteint le creux, prochain creux et on peut racheter l'or. Parce que là, dans le fond, ce qu'on a connu comme montée, euh, c'est vraiment, vraiment puissant. Donc, euh, c'est mieux pour l'instant de peut-être attendre un peu. Donc, euh, ça se trouve à être ça. Ça se trouve à être encore un autre, euh, la croissance du Standard Poor depuis 2007. Euh, on voit très, très bien Standard Poor euh, avec, le, euh, c'est sûr, bien, bien entendu, avec l'injection monétaire. Euh, c'est ça qu'on a connu et là, on a une reprise en V. On n'a pas encore atteint, je pense, le sommet parce que ça, c'est... Mais euh, on est très, très, très près de réatteindre le sommet sur le Standard and Poor, le Nasdaq, qu'on l'a atteint. Euh, ça, c'est le deuxième, euh, la, cumul... la, euh, real, euh, la croissance cumulative du euh, produit intérieur brut. Euh, et puis, le, le c'est en bleu, comme on voit, le, le cumulative Standard and Poor, euh, les ventes, la croissance des ventes. Donc, l'économie réelle, on est tout à la baisse l'économie réelle, pourtant les, les indices euh, principaux, euh, surtout euh, euh, Standard Poor's, Nasdaq c'est sûr, euh, Dow Jones moins évident, mais on est à des sommets. Il y a, euh, ben, de toute façon, c'est des nouveaux paradigmes. Il n'y a rien à y, à y comprendre, mais c'est la réalité. Et moi, personnellement, je n'embarquerai pas là-dedans, c'est trop dangereux. Donc ça, ça se trouve être euh, les euh, l'injection les, euh, monétaire qui a été faite, bon, ça se résume à ça, là. Euh, les banques centrales du monde entier euh, depuis 2020, regardez on s'en allait ici, par exemple prenons l'USA, c'est la plus évidente là. on est, euh, ben est ça se trouve être toutes les banques centrales Mais mettons l'USA, on avait ça comme euh, injection monétaire c'est les balances sheet mais dans, ça se trouve être l'argent qui a été injecté dans le système, on est parti ici, c'est septembre, on avait commencé et à partir de mars une explosion, littéralement une explosion de, de, de fausses monnaies imprimées le Japon, c'est pas surprenant c'est tout le temps le même en rien le Japon c'est la petite courbe en... Euh, le Canada plutôt, excusez Canada oui euh, la petite courbe en vert c'est le Canada et au niveau du pourcentage d'injection monétaire au prorata on a dépassé les États-Unis nous c'est effrayant 340% d'augmentation de, de la de dette donc, nous, le Canada, c'est ça ici, sous Monsieur Trudeau. Euh, puis, on a les autres, qui sont peut-être les l'eurozone, c'est moins évident, mais de toute façon, ça allait déjà pas bien en Europe. Donc, euh, la seule solution euh, qu'on a comme euh, pour partir cette économie, c'est injecter de la, de, de la monnaie de singe dans le système. Et le Canada, on n'est pas en reste, on est très, très, très euh, fort là-dessus. On le voit très, très bien. Si on compare notre graphique à celui des États-Unis, on, on, on dépasse euh, amplement... Euh, donc on va, là on va parler d'or, je pense que c'était ça qui, qui, que vous attendiez peut-être, que moi aussi je voulais vous parler, l'or et l'argent bien entendu, après on va les voir rapidement pour terminer avec les graphiques, euh, euh, Peter Schiff que vous connaissez peut-être depuis des années, bah, bah, parle de, de l'or qui qui va euh, exploser littéralement. Et euh, à long terme, euh, c'est sûr que Peter Schiff, comme beaucoup de personnes, on avait d'ailleurs entrevue avec Peter Schiff et euh, Jim Rickard, qui était très, très, très euh, bonne cette semaine. Euh, ça parlait au niveau d'inflation, tout ça. Mais au niveau du prix de l'or, euh, les deux s'entendent. Jim Rickard, dans son livre euh, « euh, Gold euh, » parle de... Euh, c'est pour celui-là. C'est « Gold » de Case. Je vais vous montrer rapidement avant de continuer. Euh, regardez, c'est les deux livres. Euh, je ne fais aucune promotion. C'est les deux livres. Euh, euh, Celui-là, c'est de Jim Ricker. Euh, c'est écrit euh, il y a quelques années, mais c'est vraiment euh, un classique au niveau de... Euh, des achats d'or. Euh, il explique aussi au niveau de l'histoire euh, comment l'or a été une valeur refuge depuis très longtemps et euh, lui, Jim Rickard, dit euh, que le prix de l'or pourrait euh, y grimper à 10 000 dollars, mais là dernièrement dans l'entrevue il a parlé de 15 000 dollars et ça, ça se trouve être euh, euh, un autre livre qui a été écrit par euh, Mike Maloney. Euh, très très bon livre aussi euh, Gold et Silver et Mike Maloney parle surtout de, de, de, de l'argent mais aussi de l'or. Donc, ça, très, très, très bon livre. C'est deux lectures que je vous recommande. Écoutez, je ne les pas. Là. Fait que vous pouvez les acheter où ce que vous voulez, mais c'est vraiment, vraiment bon. Euh, ça, c'est plus, euh, euh, lui, c'est plus euh, historique. C'est un best-seller euh, de New Case for Gold. Et Gold et Silver avec euh, Mike Maloney, c'est plus euh, technique, mais excellent livre. Donc, euh, Peter Schiff, on revient à nos moutons Peter Schiff, euh, parle de l'importance de ce 2000 dollars là qu'on vient de casser. C'est psychologique. Euh, la population va commencer à regarder d'ailleurs j'ai eu beaucoup beaucoup de courriels cette semaine des personnes qui me disent ah, je devrais acheter, investir, ah, qu'est-ce que je devrais acheter tout ça. des personnes qui ne connaissent rien à l'investissement euh, ont été allumées en voyant le le, le seuil du 2000$ euh, euh, être brisé donc euh, là on est 2030 je pense qu'on a eu une bonne correction vendredi et c'est sain dans le marché il ne faut pas penser que euh, tout va monter d'un coup mais il fallait qu'on ait une correction et on, on l'a eu, donc Peter Schiff Parle de, dans cet article-là de l'importance du 2000$ euh, euh, qui vient d'être brisé. Euh, ça, c'est pas important. Ah oui, c'est Robin Hood. C'est un issue que je voulais vous rappeler. C'est un article euh, que j'ai trouvé. Euh, <rire> que j trouvé euh, et puis, c'est très, très intéressant parce que euh, la, la personne qui l'a écrit parle que les investisseurs de Robin Hood. Euh, ben s'entasse dans l'argent et l'or on commence à réaliser aussi qu'il y avait du, du fric à faire là donc euh, ces jeunes investisseurs là qui se trouvent être une nouvelle génération d'investisseurs commencent à acheter et on sait ce que ça a fait au niveau des indices des euh, des indices des actifs euh, euh, même pourrites, euh, les investisseurs ont commencé à, à de Robert Hood ont commencé à acheter donc si comme l'article le dit, ouais, c'est possible, c'est réel euh, commence à embarquer dans le marché de l'art je vous le dis les amis, ça va exploser littéralement, ça va exploser il va y avoir beaucoup beaucoup de spéculation donc euh, je, à long terme c'est de 2 à 7 ans ce que euh, plusieurs pensent au niveau du marché de l'art, moi j'ai aucune idée euh, C'est sûr qu'il va y avoir euh, des corrections en cours de route. Mais on pourrait avoir vraiment, vraiment des surprises. On a regardé le... Vous regardez le palladium. Euh, lorsque le palladium a commencé à exploser, on n'a pas eu de retour. On va aller voir ça vite, vite. Parce que... Excusez, je prends... Je veux toujours faire des vidéos qui sont moins longues, mais... Il y a tellement de matériel à... <rire> Donc, euh, excusez, futur... On va aller voir long terme. Et on va aller voir... Euh... Le cuivre petit, palladium. Euh, pour vous montrer la course, bon, comme ça ici, euh, la course qu'a connu le palladium depuis 2016, mettons le creux, euh, est parti de 500 euh, dans ces coins-là, euh, mettons ça c'était le 1000, euh, comparé à l'or, et est monté jusqu'à 2800, un pic. Mais vous voyez la course que le palladium a connu, eh bien lors, euh, là on commence la course, c'est loin d'être terminé, mais cette course-là, on a dépassé du sommet là. Ça, c'était la résistance importante, de 1800, on l'a dépassé, euh, le 1920, comme je vous avais dit dans ma vidéo, euh, vous pouvez aller vérifier, euh, tout est là. Euh, je, je, je vous l'avais dit, ça va se casser facilement, et là, on s'en va en montée. d'ailleurs, dans le dernier graphique de l'or, euh, c'est ce qu'on va aller voir. Euh, au niveau des devis, ben je vais vous parler de, de l'argent, ben, on regarde ça tout de suite en étant devant les graphiques. L'argent, on voit très très bien euh, qu'on a eu la cassure ici, euh, c'était une super de longue résistance ici, le 18 et quelque chose. Lorsqu'on a cassé ça, le sommet ici, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, n'a pas été difficile à casser et là on s'en va en monter. On va avoir des corrections en cours de route, mais là on est vraiment euh, parti euh, sur des, euh, des capots de roue. Donc, euh, je pense qu'on on va garder ces graphiques-là pour aller voir les graphiques, puis on va finir par un graphique long, long terme de l'or, parce qu'on n'ira pas dans mes autres graphiques, euh, pour pas perdre trop de temps, pour vous donner un peu un aperçu. Ça, ça se trouve être euh, le fameux dollar américain. Euh, où est-ce qu'on en est? Euh, ici, j'avais tracé une ligne de tendance, long, long, long. On l'a cassé. Cependant, il y a une petite résistance ici qui pourrait perdurer, pas longtemps, parce que d'après moi, on est vraiment, vraiment changé de direction. Euh, donc, euh, le dollar américain va descendre, descendre, il y en a qui disent qu'il pourrait atteindre 80, 80 sous, j'ai aucune idée, mais de toute façon, le dollar américain qui se trouve à être euh, la devise qui, euh, de confiance, mais on imprime tellement, tellement euh, de monnaie qu'il euh, y a beaucoup de pays qui commencent à mettre en doute le dollar américain, euh, via les banques centrales, achètent de l'or, parce que dans le fond... Euh, le dollar américain est trop abondant, donc euh, c'est ça. Donc ce que ça fait, ça fait euh, décoller les autres devises comme l'euro, le yen, yen japonais, euh, peut-être moins évident, Bon en trop, c'est ça. Fait que c'est ça, puis on a regardé les indices avant de terminer par un beau graphique euh, de l'or. Euh, le Dow Jones n'a pas encore euh, atteint l'ancien sommet, le Standard and Poor, on est à la veille d'atteindre... Euh, L'ancien sommet, ici, vous voyez très, très bien. Et pour moi, vu qu'on est dans une euphorie, on va le dépasser très, très bientôt. Le Nasdaq, on l'a dépassé. Et euh, c'est tellement euphorique que c'est vraiment semblable aux années 2000. Donc, est-ce que ça va tenir? Je ne pense pas. J'avais lu un article qui était intéressant, euh, qui parlait que, dans le fond, euh, l'or euh, prend son envol lors des derniers pics d'euphorie et c'est ce qui est arrivé euh, surtout en 2000. Lorsque, euh, en, en 2000, lorsqu'on a eu le 99 2000, lorsqu'on a eu l'euphorie, et eh bien après la fameuse euphorie, on a eu en parallèle euh, l'or qui avait monté un peu, qui avait connu une longue longue résistance, à, euh, tendance à la baisse, et ensuite euh, le Nasdaq s'est écroulé et l'or euh, en partie euh, en, en, en fou pour plusieurs années. Donc, on est peut-être dans un scénario comme ça. Mais les, pa les paramètres sont différents. La Fed injecte tellement. Puis, la dernière nouvelle qui ont dit, euh, ils vont continuer à faire aller de bazooka euh, pour euh, encore plus euh, euh, encore plus euh, mettre de l'argent dans le système. On ne parle pas des taux d'intérêt. Comme je vous dis, à long terme, c'est à la baisse. Et on finit par le fameux graphique de l'or. Euh, ici, ça se trouve être le graphique que vous trouvez sur... Euh, Macro, macro Macro trend c'est le graphique long long terme avec euh, euh, ici euh, c'est le sommet qu'on avait atteint en 2000 euh, euh, 1980 excusez mais avec l'inflation ajustée donc euh, Peut-être le, le, pic, parce que Pierre Lassonde avait parlé de 2600. Ici, on monte 2200, mais peut-être que le pic est pas ici, là. C'est peut-être mensuel. Donc, euh, Pierre Lassonde avait parlé l'équivalent de, de 1980 avec les dollars d'aujourd'hui. Ce serait 2600. Mais en tout cas, mettons, on va dire 2500. On s'accorderait tout, tout, le monde. Donc, euh, vous, vous, rien que vous parlez de cette montée qui a été fabuleuse. Tout de suite après que, dans les années 70, après que Nixon est euh, dit que parce que ça ici là, faut se dire que le dollar, l'or euh, après en 2000, 2000 euh, 1929 après le crash de 29, comme je vous avais montré dans un, une vidéo précédente, vous pouvez aller la retourner la voir, on avait eu une montée euh, importante au niveau euh, on dit de l'or parce qu'il était relié à l'inflation, même si c'était pas réellement 668. Mais c'est via les minières d'or. Les minières d'or à un certain moment donné sont partis en fou jusqu'en 1933-34, euh, et là on est dans ce même paradigme-là. Les minières d'or ont démarré leur montée. Ça c'est le, on peut dire le premier. Ben on, on dit qu'on, on, on dit qu'on a eu, on est au troisième grand bull market. Si on regarde mettons le creux 2000, on a eu une longue montée jusqu'à 75 dans ces coins-là. On a eu un creux euh, en 76 et de 76 jusqu'à 84 ans, on a eu une montée fabuleuse. Je compare ça ici. je vous déjà J'ai déjà fait la démonstration plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos. Si je compare cette situation-là de 70 à 80, 10 ans, on est à peu près la même chose, cependant, cependant, souvent en analyse technique, on peut retrouver des patterns, comme là ici on a un certain pattern, une correction, une montée, ici on a eu un long long creux, qui se trouve être l'équivalent de, des longs longs creux comme ça ici, et là on est dans un bull market, euh, à partir de 2001. 2001, on est monté de 200, c'était 254, je pense le creux absolu, mais mettons, on va dire 300. On est monté en ligne droite pendant euh, 10 ans, 10, 11 ans. Ben, on va dire 10 ans. On a eu une correction de 2011 jusqu'à 2018, mettons, le, le creux. Ben, le creux dans ces coins-là. Et là, on connaît une montée si je regarde le pattern d'ici, qui est très, très similaire, longue montée, creux, longue, longue montée et très, très, très abrupte, eh bien, on serait ici dans cette longue, longue montée. Le pattern est très, très similaire et très abrupte, donc on pourrait facilement, j'ai aucune idée où est-ce que ça pourrait nous conduire, mais euh, ça pourrait nous conduire très, très, très loin. Ça c'était ajusté à l'inflation et là c'est euh, le graphique sans tenir compte de l'inflation. C'est la même chose mais on ne tient pas compte de, de, de euh, l'inflation, excusez, euh, Donc euh, c'est la même même chose, montée, longue montée jusqu'en 76, euh, 75, creux et longue longue montée. Ici on a eu, un, on a fait du surplace pendant 20 ans, longue longue montée, un creux ici, puis on vu très très clairement, je vous l'ai expliqué à plusieurs fois un euh, pattern de tête et épaule, et là on s'en va dans une longue, longue montée, semblable à, à on n'ira pas avec l'échelle logarithmique, ça vous donne encore un autre vue, là on avait les c'est ça longue montée creux montée longue et abrupte 4 ans longue, longue montée, 10 ans Correction. Et ici, on aurait pu croire qu'on avait un pattern encore du fait du surplace pendant des années, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. On a cassé le 2000$. Donc, on est dans une longue, longue montée. Et dans quelques mois, euh, l'autre la, la, la, montée a duré 4 ans, peut-être. Euh, ici, on durerait euh, 4-5 ans. Mais ce serait assez abrupt. Assez abrupt. Donc euh, c'est un peu euh, ce qui devrait se passer, c'est mon opinion. Euh, je pense qu'il faut être dans le secteur de l'or et profiter de toutes les, les euh, cassures qu'on va avoir, euh, les, les briserures, des consolidations qu'on va avoir pour euh, se repositionner. Euh, l'or euh, va commencer dans les prochains mois euh, à être vraiment euh, un sujet à la mode, parce que en ce moment personne euh, parle de l'or comme étant quelque chose de positif, mais. Euh, avec ce qui arrive, euh, le dollar américain, l'impression monétaire et tout ça, tout le tralala, les remises de dette, alors euh, vont exploser. On se, on se revoit bientôt et on se tient au courant.